Bonjour à tous, nous sommes le 31 janvier 2021. Euh, J'aimerais faire une vidéo aujourd'hui sur euh, ce qui va peut-être se passer euh, lundi à partir de lundi, mardi, mercredi, cette semaine ça va être assez euh, volatile sur les métaux précieux parce que dans le fond on a euh, les traders on dit de Robinhood, euh, la plateforme Robinhood commence à mettre des restrictions à cause de GameStop, mais quand même les traders euh, qui euh, se rejoignent sur des réseaux sociaux comme euh, Reddit euh, avec le groupe Wall Street Bets euh, vont probablement chambouler le marché des métaux précieux euh, comme ça a été ça a été fait sur euh, AMC euh, GameStop euh, quelques autres titres où euh, la, le mot d'ordre a été lancé pour essayer de bouleverser euh, ce que Wall Street considéré comme un terrain privé donc euh, parce que Wall Street on sait que ça fait depuis des années qui euh, qui manipule justement hein, que ce soit le marché de l'or de l'argent euh, les actions ordinaires hein, avec la la la, de la vente à découvert et la vente à découvert c'est quelque chose que j'ai déjà pratiqué dans le passé que je n'ai pas touché depuis euh, euh, au moins une quinzaine d'années même peut-être peut-être plus parce que je trouve que à quelque part c'est Immoral. Et c'est ce qui arrive, euh, ben, avec les métaux précieux, on va aller voir l'argent, le, euh, le silver, mais c'est un peu ça. Dans le fond, on se trouve à matraquer des actions, quitte à détruire des euh, entreprises réelles, des individus réels, euh, pour euh, faire euh, du profit. Et c'est quelque chose d'immoral. C'est là qu'il est une immoralité dans toute cette histoire-là de GameStop. C'est pas euh, que les petits traders, euh, c'est la revanche des petits traders. C'est pas là l'immoralité. C'est vraiment que les grands hedge funds, euh, short, euh, des actions ou des actifs euh, pour euh, maintenir les prix euh, euh, artificiellement bas ou contrôler des prix euh, qui n'ont pas d'allure. Euh, C'est le cas de l'argent. Euh, je ne peux pas vous affirmer que l'argent va exploser cette semaine parce que dans le fond, toute la semaine, euh, à la fin de semaine plutôt, euh, les grands financiers, les hedge funds euh, ont peur, ont vraiment, vraiment peur, euh, craignent ce qui va arriver cette semaine. Euh, C'est la révolte, un peu des petits investisseurs à la même, euh, de la même manière que Occupy Wall Street. Et euh, là, euh, OAC, Hortacio euh, Cortez, euh, euh, elle-même a dit que c'était une bonne chose. Et en plus, vous avez ça, c'est la gauche euh, radicale. Et la droite aussi, le fils de Donald Trump a dit que c'était une bonne chose aussi, que euh, le contrôle aurait été fait par les, on va dire, les grandes banques, euh, euh, les grands fonds d'investissement. Euh, qui euh, se sont liés intimement à la politique. Et ça, c'est un peu un combat qui se produit en ce moment, non pas dans la rue, mais euh, derrière euh, les ordinateurs et derrière les téléphones cellulaires. Et euh, c'est un peu aussi à cause de ce confinement, dans le fond. On a enfermé des personnes en disant, vous avez pas le droit de sortir, pas le droit de rien faire, restez chez vous, mon ben Puis on leur donne euh, des, des chèques. Je parle surtout aux États-Unis. Donc, euh, on a donné euh, on n'a pas donné des gros montants là, aux euh, 1200 dollars mais quand même, euh, le fait d'avoir un peu d'argent euh, dans leur poche, il y a beaucoup de petits, euh, euh, des, des jeunes surtout, mais euh, peut-être des personnes un peu plus vieilles qui ont dit « bon, ben, j'ai ça de surplus » ou euh, des personnes qui sont tombées sur, sur le chômage. Les États-Unis ont eu un 600$ supplémentaire par semaine et se disaient bah, « bon, c'est bien, j'ai un bon chômage pareil, j'en ai profité ». Et on parti des petits comptes avec, euh, c'est l'histoire que j'ai vue, avec euh, 5-600$ dollars. 1000$ peut-être, mais euh, c'est vraiment pas des gros comptes et on transformait ça en euh, certains, pour certains, là, en 200, 300 000$. C'est vraiment euh, exceptionnel et c'est la victoire du petit trader, le petit boursicoteur qu'on ridiculise euh, euh, continuellement et qu'on on déplume continuellement. C'est ce qui m'est arrivé en, en l'an 2000, lorsque je suis rentré dans le marché, euh, que j'ai tout perdu. J'ai été... Euh, parce que je connaissais pas les règles du jeu, mais en 2021, ce sont des nouveaux investisseurs qui sont là, on va dire investisseurs, des traders, des nouveaux traders, des jeunes traders qui n'ont pas connu du tout ce qui s'est passé euh, il y a 20 ans. Moi, je l'ai connu, je l'ai vécu et j'ai vécu euh, pas le crash de 87, j'ai vécu celui de 2007, je savais quoi, j'étais sorti, je me suis bien préparé, mais euh, quand même, euh, c'est la victoire des petits investisseurs et en ce moment, Wall Street, et là, on commence. Dans les, ici au Canada, on n'en parle pas beaucoup. J'ai fait le tour euh, des nouvelles économiques et on reprend un peu du réchauffé d'un peu partout, euh, comme on fait d'habitude. Donc, il euh, n'y a rien de nouveau ici. Euh, par contre, aux États-Unis, on parle un peu plus euh, de cette situation-là, de GameStop, mais on ne parle pas du tout, en tout cas, presque pas euh, de, de hashtag euh, euh, sur Twitter. C'est silver, « euh, Silver Squeeze silver ». Squeeze. Euh, ça se trouve être euh, le hashtag euh, qui est vraiment populaire en ce moment un peu partout euh, parce que c'est sur les médias sociaux que ça se passe non pas euh, sur les médias traditionnels de toute façon comme je vous ai dit souvent les médias traditionnels au niveau euh, de l'investissement ne servent absolument à rien vous allez dans des chroniques euh, économiques euh, ils vous donnent du réchauffé euh, si une action a monté essaie de donner une explication sur ce qui est arrivé mais dans le fond euh, ou si elle est descendue on vous dira ah, c'est à cause de ça. cause c'est pas ce qu'on veut savoir on veut savoir où est-ce que je vois et c'est pas sur les médias traditionnels que vous, le, vous allez trouver la réponse je pense que c'est vraiment euh, au niveau des, euh, des canals privés euh, parce que ben un, je dirais pas rien que le mien là, dans le fond hein, ça serait chaud hey, hein, mais je vous dis quand même j'essaie de vous donner une information pertinente que vous trouverez pas sur les médias traditionnels et il y en a plusieurs autres qui font la, le même travail que moi je fais et moi j'essaie tout simplement de regarder un peu partout de greppiller un peu partout sans et c'est qui est important sans discrimination de sites parce que euh, dans le fond les médias traditionnels vont aller euh, agence presse euh, euh, bloombauteurs c'est toujours les mêmes grandes sources qui sont là tandis que des petits comme nous ce qu'on fait c'est qu'on grappait un peu partout donc euh, moi je vois sur 0 je m'en vais sur les sites de droite euh, au niveau économique sites de gauche je vois euh, à, à, à plusieurs endroits pour aller vous chercher de l'information je vous la donne vous en faites ce que vous voulez mais vous avez quand même euh, beaucoup un, un, beaucoup plus vaste euh, euh, choix, euh, pas choix, mais vous avez quand même une connaissance un peu plus vaste de ce qui se passe euh, économiquement sur la planète qu'un média qui est euh, à la solde des gouvernements pour euh, garder la publicité, tout ça. Parce que regardez comme là, en ce moment, ça se trouve être la ligne de pensée au Québec, le COVID. Donc, euh, il faut absolument que euh, que ce soit la presse, surtout le journal de Montréal, euh, sont à la solde des gouvernements pour, euh, même le Nouvellis ici, euh, sont à la solde du gouvernement pour justement euh, euh, être dans la ligne la règle euh euh, très très très strict euh, de dire quoi euh, de, de, de publier quoi dire quoi faire euh, quoi conseiller même au niveau économique et, et c'est ce que je voudrais regarder peut-être dans un premier temps mais on va parler euh, on va parler de, de l'argent ce qui pourrait se passer cette semaine euh, sans euh, sans être trop euphorique mais quand même au niveau technique ou au niveau fondamental sans regarder la situation actuelle on est dû quand même pour une cor euh, pour une correction on est Correction depuis euh, fin à août euh, au niveau des métaux précieux, autant l'or que l'argent. Et on sait très très bien que le, les métaux précieux sont hyper manipulés parce que le vrai prix euh, de l'or serait peut-être 3-4 dollars euh, US et euh, de l'argent peut-être euh, euh, 50 euh, et peut-être plus s'il ne serait pas manipulé, ben, peut-être même pas mal plus. et Peut-être que ça pourrait se passer, ça pourrait être l'élément déclencheur, euh, ce qui va se passer cette semaine. Parce que dans ce, en ce moment, ce que les euh, grands fonds d'investissement, tout ça se prépare. Tout le monde est prêt en ce moment. Euh, ils ont vraiment peur des petits investisseurs. Et euh, ce qui va arriver, euh, euh, je ne le sais pas, mais je me dis quand même que c'est une, une victoire. Une victoire de dire euh, non, euh, vous n'êtes pas les... Euh, euh, Street et euh, tous les funds, vous n'êtes pas les, les, euh, toujours les gagnants. Euh, euh, le peuple peut s'exprimer et là, au lieu de faire une révolution dans la rue, c'est une révolution euh, qui se produit directement euh, derrière nos écrans d'ordinateur. Et euh, je trouve ça... Pouf. Peut-être que je vais me faire enlever <rire> ma vidéo, mais je trouve ça bien, je trouve ça bien que vous, les petits investisseurs qui me regardez, euh, vous pouvez peut-être profiter de cette vague-là et je l'espère. Euh, donc, euh, ça se trouve être le premier graphique qui euh, montre tout simplement euh, euh, bon, ce qui est arrivé euh, vendredi, là, ça se trouve être... Euh, euh, le flot euh, de, de, de va-et-vient des transactions. Euh, donc, on est vraiment à la hausse et ça se confirme avec euh, le graphique de l'argent. Et euh, ben surtout là, ce qu'on veut faire, euh, c'est pour ça que je, je vous ai parlé souvent de firm, First Majestic, mais là, ce qu'on veut faire euh, cette semaine, c'est qu'on on, s'est donné le mot d'ordre. Je suis allé voir sur les euh, euh, ben, Stock Tweet et... Euh, euh, on va aller voir ça rapidement. Stock Tweet... Euh, et uh, s'élever euh, on s'est donné le mot d'or pour euh, acheter largement, euh, je dirais, oui, SLV, l'ETF. Le, le je ne sais pas ce que ça va faire, dans le fond, parce qu'on n'a pas assez d'or pour euh, adosser le SFD euh, SLV, l'ETF le SLV. Donc, ça pourrait vraiment dégringoler. Euh, pas dégringoler, mais il va y avoir des turbulences et de la distorsion beaucoup. Cependant, euh, là, les traders, ben, je dis de Robinhood Wood, les traders, euh, ça pourrait être de n'importe quelle plateforme, ont décidé d'être actifs d'attaquer fortement First Majestic, ce qui pourrait euh, avoir le mot d'ordre des données euh donc, euh, <rire> je ne sais pas ce qui va arriver, mais c'est vraiment euh, quelque chose euh, qui est très, très fort. Et c'est pour ça que je me dis de, de regarder non seulement euh, euh, ben, l'argent physique fait bien. Parce que First Majestic, maintenant, vend son propre argent physique. La raison est bien simple. Au prix, euh, c'est Kate Neumeyer qui avait dit ça, au prix euh, que l'argent était vendu euh, aux industries, euh, c'était pas payant. Donc, on ben, c'est pas payant dans le sens où au prix de l'argent. Donc, on décidait... Euh, même de vendre euh, des lingots, des beaux petits lingots euh, d'argent sur le marché. Euh, et c'est une des raisons pour laquelle First Majestic va... va euh ça va exploser, probablement, je sais pas je je sais pas, mais en tout cas ça regarde bien donc euh, c'est ça que je voulais vous dire à ce niveau-là, au niveau de l'argent et vous parler rapidement de ben, on parlera pas dans le fond, j'ai regardé j'ai scanné un peu les nouvelles euh, ben, sur les affaires, ça se trouve être un journal qui anciennement avait quand même quelque chose de de bien ici au Québec mais maintenant je pense que c'est dû euh, réchauffer, euh, ils disent à peu près euh, ce qu'ils veulent qu'on entende et eux, ben, ce que ce qui m'a euh, parlé pas mal, c'est que le journal des affaires qui était notre journal qui est proche de la faillite là aussi euh, était quand même assez euh, bien euh, euh, il y a des années là pour euh, euh, démêler les marchés boursiers tout ça maintenant c'est du canet mais il y a vraiment, vraiment, ils ont une ligne de pensée, selon ce que le gouvernement veut qu'ils pensent. Et ils ne parlent pas du tout. J'ai pas trouvé, en tout cas, de, des jeunes traders de Wall Street. J'ai fouillé aussi sur la presse. On a un petit article ici. Robin Hood recule, les autorités boursières menacent. C'est à cause, justement, de GameStop, là. J'ai trouvé ce petit article-là. Mais il n'y a pas grand-chose qui se dit. Et le reste des, des affaires, bon, bon, on parle amplement que ça va bien, que c'est reparti, que tout va aller. Non, des, des fois, j'écoute les nouvelles, je, je, je lis les nouvelles, mettons, dans la presse ou tout ça, mais ils sont complètement déconnectés, mais en tout cas, c'est leur euh, manière de penser euh, face aux.. Euh, parce qu'ils ont une ligne de, de pensée qui, euh, qui est très, très importante à garder selon nos gouvernements, parce qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de publicité euh, que les gouvernements font en ce moment à propos de la COVID, qui sont sur ces. Euh, médias-là. Et euh, je voulais euh, vous parler de cette petit article-là. Euh, ben euh, c'est sûr qu'aux États-Unis, euh, ça, ça se parle beaucoup, beaucoup euh, ce qui est arrivé au niveau de GameStop, vraiment, vraiment, et surtout au niveau de l'argent. Et euh, là, c'est euh, un article que j'ai je, je vu ce matin dans Zero Edge, qui parle de de ça. Euh, il parle de la censure des technologies et ça pourrait parce que dans le fond, Paul, Ron Paul euh, euh, s'est fait euh, interdire de... Ben, Trump s'est fait interdire de Twitter. Euh, Ron Paul de Facebook. Euh, euh, là, il parle que c'est de la censure. C'est le de la censure, oui, c'est le nœud du problème. Et euh, dans le fond, euh, l'article parle un peu euh, que Silicon Valley, ces grands-là qui ont régné pendant des quelques, les dernières années, c'est quand même pas long, leur règne. Euh, ben, pourrait... Euh, justement euh, perdent beaucoup beaucoup de plumes dû au fait qu'ils ont refusé euh, justement de d'être des, des, des médias sociaux mais euh, neutres et euh, moi je vois peut-être que les technologies comme je vous ai parlé dans mes dernières vidéos pourraient euh, justement euh, de, déjà on, a, on est en état de faiblesse pourraient vraiment euh, subir des lourdes pertes et surtout dans euh, je sais pas si c'est dans cet article là que j'ai lu ça euh, les jeunes traders euh, en ont un peu marre que euh, des grandes entreprises comme ça trouve à dicter un peu à tout le monde bon toi tu fais partie de facebook toi je te décolle parce que tu n'as pas la même idée toi oh tu peux peut-être rester toi je t'enlève parce que tu penses ça et la censure est là très très forte et ça va s'amplifier encore avec qu'est ce qui arrive avec l'histoire de GameStop et euh, surtout avec l'histoire de l'argent je ne sais pas ce que ça va faire cette semaine comme je vous dis je me suis positionné vous pouvez aller voir ma dernière vidéo je vous ai dit des titres de, de minières junior que j'ai acheté euh, j'en parle plus mais vous pouvez aller voir sur ma dernière vidéo, vous allez voir ça, et euh, le, le, le verdict que les, les traders, les jeunes traders, les boursicoteurs qu'on appelle, sont en train de faire au niveau de, de, de Wall Street, de New York, c'est dire un instant vous voulez mettre en faillite des entreprises réelles avec des personnes réelles et qui sont derrière tout ça, ou des pays, parce que Sarah, ça va c'est ça qu'il avait fait, euh, et vous voulez euh, pratiquer euh, la censure, euh, toi t'as le droit de, de tweeter, toi t'as pas le droit, toi t'as le droit d'être sur Facebook, toi t'as pas le droit, eh bien là c'est peut-être la revanche de tout ça qui se passe en ce moment. Et le sénateur Ron Paul, qui est toujours euh, qui a toujours été un homme très très bien, qui est pro-art, mais qui a jamais euh, été quelqu'un de, de, de fanatique euh, euh, a été euh, euh, barré de Facebook. Euh, c'est sûr que c'est les, les démocrates qui ont, qui ont demandé ça. Et les démocrates, c'est terrible ce qui se passe. On disait que Trump, c'était une dictature avec 37, 37 décrets. C'est du jamais vu. Euh, euh, Joe Biden a fait ça. C'est de la dictature. Littéralement, euh, euh, ces décrets-là qui sont à peu près sur n'importe quoi, mais qui veulent défaire complètement Trump ou peu importe là que, que c'est pas le personnage lui-même, Donald Trump, je pense que s'en est toujours sorti, il va s'en sortir. Euh, puis tant mieux, je veux dire, écoute, c'est un homme d'affaires, on a beau l'aimer ou pas l'aimer, c'est pas la question, mais c'est de, de, de biffer complètement euh, tout ce qu'il a dit, tout ce qu'il a fait durant des années, et ça, c'est quand même dur à accepter. Bon, ben dans le fond, c'est ça, les grandes technologies pourraient vraiment payer de de ce qu'ils ont fait là, au niveau de, de la censure. Et ils continuent à le faire. Et euh, peut-être c'est ça, ils ne savaient euh, pas d'où vient viendrait le danger, mais c'est peut-être de ça, des traders qui sont sur Reddit dans, dans le groupe euh, Wall Street Bet. Il euh, y en a d'autres, là dans le fond, hein, à plusieurs endroits. Là, euh, je sais que Pot. Euh, j'ai Il euh, faudrait que je fasse plus de recherches. C'est lui qui disait aux jeunes traders achetez ça, achetez ça, vendez ça et il a rendu plusieurs jeunes traders riches. Il euh, faudrait que je fouille plus là-dessus mais euh, j'ai n'ai pas eu le temps. Euh, donc euh, c'est ça et euh, je voulais vous parler euh, justement de cet article-là qui est quand même très très intéressant parce que ça se trouve à parler justement euh, « Que le prédateur devient une proie euh, ». Les commerçants de Wall Street ont traditionnellement, euh, traditionnellement joué au hardball avec, les uns avec les autres. Ils prendront position, parleront de leur livre, CNBC, bla. Euh, donc, euh, ça se trouve avec les grands traders de Wall Street qui ont toujours euh, né les règles du jeu. Et là, maintenant, euh, ce n'est plus eux qui mènent. Parce que des euh, petits traders de la génération Y... Ben, c'est l'histoire qu'on parle depuis toute la fin de semaine. On a décidé de prendre euh, une action qui était shortée, qui était euh, vendue à découvert par des grands hedge funds et traders en se disant on va faire du cash, l'action va tomber, on va être on va se récompenser. Euh, c'est pas tout à fait ça qui est arrivé, c'est le contraire. Et euh, bon, là, dans le fond, on n'ira pas voir tout l'article. Euh, je pense que je l'ai mis sur mon site, en tout cas, je la mettrai sur mon site. Et euh, donc, euh, c'est un peu... Euh, alors nous devons maintenant savoir euh, plus sur la décision de Robin Wood d'empêcher. Ah, parce qu'il parle de Robin Wood, mais Robin Wood, euh, la, la, la plateforme qui a accueilli beaucoup beaucoup de ces jeunes-là, n'a pas eu le choix de. de... C'est à cause d'une affaire. C'est pas hein, simplement pour euh, biffer le droit d'achat. Je pense que c'est une question de survie. Je sais pas. Mais en tout cas, j'aurais peur d'être euh, sur la plateforme Robin Wood en ce moment. Mais euh, c'est pas c'est pas ça qui est important. Donc, euh, parce que dans le fond, il y a d'autres plateformes de, de, où on peut acheter des actions. Euh, donc, euh, c'est ça. Je voulais tout simplement parler de ça et terminer peut-être en regardant rapidement, rapidement euh, ben, l'or et l'argent, mais euh, peut-être d'une manière détachée. Je voudrais pas regarder l'or et l'argent en disant Ah, oh, ça va exploser cette semaine, euh, et puis extraordinaire, puis tomber dans l'euphorie. On va y aller d'une manière assez, euh, euh, assez placide. Là. Regardez euh, les graphiques. Euh, je vais mettre ça.. Euh, parce que la raison pour laquelle souvent je vous montre euh, euh, euh, les graphiques quotidiens, c'est parce que c'est la moyenne mobile de 200 jours tout simplement mais là comme vous l'avez ici donc euh, euh, techniquement là, euh, fondamentalement vous savez très très bien que l'argent est sous évalué ça c'est un fait il n'y a pas de problème là dessus mais techniquement euh, où est-ce qu'on en est bien on est très très près peut-être d'une rupture je vous en ai parlé hier dans ma vidéo euh, de ce couloir là et au niveau de l'or c'est la même chose ben pas la même chose tout à fait on a du chemin à, à, à faire mais ça pourrait arriver euh, peut-être bientôt je ne sais pas mais c'est sur la situation est là au niveau de l'or et de l'argent euh, au niveau euh, des euh, euh, XAU ben c'est la même chose dans le fond on a encore ce couloir là qui est pas encore en revirement euh, les principales actions bah ben, ça, ça se trouve être le tf là euh, GDX il n'y a pas de revirement encore euh, qui qu qu qu est clair clair c'est la réalité là euh, sur les euh, graphiques donc euh, au niveau fondamental comme je vous dis euh, c'est sûr que on est euh, c'est très très très euh, possible qu'on ait une cassure mais au niveau technique en ce moment, même si on a une euphorie cette semaine, il faut, on a vraiment des, euh, euh, il faut vraiment, vraiment, vraiment qu'on ait des euh, euh, une cassure très, très forte. Ça, ça se trouve être les ETF euh, silver. Euh, le fameux SLV que le groupe de jeunes traders veut euh, euh, foncer dessus, euh, c'est quand même très très bien, ça regarde bien, euh, mais il faut que la casseuse soit assez proche euh. et euh, on va terminer avec euh, First Majestic si je peux le trouver. First Majestic, par contre, euh, voyez si sur un graphique euh, euh, hebdomadaire, c'est très très beau ce qui vient de se produire. Cette cassure-là ici, là, très, très, très beau. Euh, donc, euh, c'est pour ça que euh, je, ça regarde très, très bien. Euh, peut-être une dernière mag silver que je voulais vous montrer parce que je vous avais parlé d'une action hier euh, euh, et mag silver à 12% ça se trouve être rs élevé bon ben mag silver c'est ça c'est une action qui est rendue à 19 dollars et elle aussi euh, est très très belle pour du long terme mais euh, on va voir ce qui va se passer cette semaine mais moi je veux être quand même dans toute cette situation là euh, même si je me suis positionné sur de nouvelles minières d'argent, des juniors, moi je vois là-dedans, je vous le dis, des juniors de Vancouver avec de l'argent canadien, quand même, je vous dis, je veux pas être trop euphorique cette semaine pour pas justement euh, euh, me dire oh ça va non je vais garder mon sang froid pareil mais quand même il, y a, il peut se passer beaucoup beaucoup de choses beaucoup de volatilité parce que c'est une guerre qui se produit en ce moment une guerre euh, derrière euh, les écrans que ce soit des ordinateurs ou des téléphones cellulaires euh, c'est une guerre entre Wall Street et euh, le peuple le peuple qui peut euh, acheter et vendre des actions avec euh, des petits comptes euh, mais euh, comme sur Wall Street bet on se trouve à avoir on est rendu à 5 millions euh, de personnes qui font partie de ce groupe-là sur Reddit, donc c'est énorme, et euh, la masse, euh, même si c'est pas des gros montants, cette masse d'argent euh, combinée euh, peut écraser Wall Street et faire tomber euh, des châteaux forts très très importants dans la finance, et c'est ce qu'on va surveiller cette semaine pour vous. Donc euh, c'est ça, il euh, faut surveiller l'argent cette semaine, et l'or aussi, hein, faut pas négliger l'or parce que l'or, euh, euh, c'est le, le grand frais de l'argent et l'or aussi euh, lorsque tout monte, euh, autant euh, l'or, l'argent, platine, euh, euh, tout monte ensemble. Donc, on va surveiller ça cette semaine et on se revoit euh, très bientôt euh, pour voir euh, qu'est-ce que ça va être cette fameuse volatilité cette semaine sur euh, euh, l'argent surtout et First Majestic.